bonsoir euh, aujourd'hui je vous présente euh, le kit reprendre sa vie en main qui vient de suisse euh, je l'ai reçu aujourd'hui et je vais le déballer avec vous donc ici on a un guide pour planifier son rétablissement qui fait à peu près 123 pages donc le voici et on peut voir effectivement que euh, c'est un guide qui va nous servir pour établir mon plan personnel de rétablissement, mon plan personnel de gestion de crise. Euh, c'est des petits fascicules. Ici, il y a 20 pages avec des pages de notes. Et dans mon plan personnel de rétablissement, il y a... 40 pages avec des pages de notes aussi. Euh, ce sont des carnets qui nous permettent, euh, en tant que euh, malade psychiatrique, de reprendre sa vie en main. Euh, donc, par exemple, euh, dans mon plan personnel de rétablissement, on a par exemple un tableau de relevé quotidien. Vraiment maintenir euh, la stabilité et l'équilibre les signes avant-coureurs d'une crise et les signes que la situation devient critique euh, donc c'est sur 31 jours c'est sur un mois euh, maintenant on peut faire des photocopies ou autres euh, pour euh, euh, pour continuer là-dedans, si on a envie de continuer là-dedans, ça, euh, ça donne les signes avant coureurs d'une crise. Donc c'est en fait le, le, euh, le kit de rétablissement, de, de reprendre sa vie en main, pour planifier son rétablissement, c'est vraiment euh, un système de développement personnel. Euh, qui permet euh, l'introduction à, à la planification du rétablissement. Il euh, y a une partie « rester stable », il y a une partie « composer avec vos hauts et vos bas », il y a une partie « rebondir après une crise », il y a une partie « poursuivre vos rêves et vos objectifs », il y a une partie « la résolution des problèmes pour aborder vos difficultés dès leur apparition », il y a une septième partie, prendre soin de vous et apprendre de l'expérience des pairs. Et il y a une huitième partie, élaborer votre plan de gestion de crise, décider comment être accompagné en cas de crise. Et donc, dans le guide que j'ai dans les mains, euh, il permet justement euh, d'être suivi personnellement tout au long de l'établissement du plan personnel de rétablissement et tout au long du plan personnel de gestion de crise euh, ça m'a coûté 30 francs suisses, hormis euh, la hormis euh, les frais de livraison et euh, les frais de douane euh, ce qui m'a coûté quand même au total euh, une histoire un, un petit 100 euros 70 euros plus ou moins euh, et alors, il livre ça dans une petite pochette qu'on peut emmener avec soi où on veut. Et alors, euh, ce que j'ai remarqué aussi euh, dans le plan personnel de gestion de crise, la Suisse n'est pas euh, la seule à avoir fait un plan de gestion de crise. Il y a aussi euh, une édition originale anglaise. Il y a une édition allemande. Il y a une édition française, donc ça c'est l'édition française, c'est celle qui vient euh, de Suisse. Euh, oui, de Suisse. Et il y a une édition belge qui vient euh, de... Euh, euh, du réseau 107 Brabant bra bra wallon dont je vous mettrai le lien ici en dessous euh, Maintenant euh, moi j'ai utilisé euh, la version belge euh, la version belge qui est euh, qui est quand même euh, euh, Modifiée par rapport à la version suisse parce qu'on s'est basé sur la version suisse pour établir euh, ce plan de gestion de crise euh, et en fin de compte, euh, je me suis aperçue que euh, euh, mes crises euh, pouvaient être très bien gérées d'une manière totalement autonome. Donc ça veut dire euh, sans plan de gestion euh, et simplement faire attention à moi, tout simplement. Euh, faire attention à mon équilibre psychique, faire attention euh, à... À mon équilibre physionomique aussi bref faire attention à moi tout simplement ce que je vous conseille si vous êtes en grande difficulté euh, c'est de prendre connaissance euh, de ces plans de crise euh, celui en suisse il est payant euh, le belge il est complètement gratuit et il peut être téléchargé via le site que je vous remets en lien ici en bas euh, voilà voilà euh, maintenant c'est très utile pour prendre conscience euh, de ce qui nous met à mal et de ce qui peut nous mettre à bien euh, tout en respectant un équilibre qui est propre à chacun euh, voilà ce que je peux en dire donc j'espère que ça sera utile pour vous euh, j'espère que vous l'utiliserez si vous vous sentez appelé à l'utiliser appel, à, à euh, et si pas eh bien, je vous souhaite bonne route et à bientôt. Ciao, ciao